Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui les gars, on va faire une vidéo Tu préfères en compagnie de Wolfix. Déjà, est-ce que tu vas bien mon ref Ouais, oh, je vais très bien et toi Ouais, ça va super Déjà les gars, aujourd'hui, on va faire un tu préfères Je sens déjà que cette vidéo va être très compliquée à faire puisque on aura notre avis différent Mais bref Les gars, si vous voulez une deuxième vidéo où on retente la même chose N'hésitez pas à me dire dans les commentaires Du coup, nous, on part directement par la vidéo Bon, t'es prêt Ouais Allez, c'est parti les refs Start, ouais. allez, on y va, c'est là voilà. Would you rather play video games using Bah mon ref là on peut pas... On peut rien dire. Bah... Mais on... aurait... quoi Quoi C'est quoi Wesh Il y a vraiment des gens qui préfèrent Xbox que PS4. Allez, vos grands-mères c'est qu'ils mangent des ça toasts tout le là. Bref, allez, c'est parti. Être payé pour aller à l'école ou ne pas avoir à aller euh, à, à l'école, mais être éduqué. Toi, tu Attends, so. mais c'est un peu compliqué parce que là, tu vas faire un truc que t'aimes pas, mais en même temps, t'es payé. Et là, ouais. t'y vas pas, mais t'es quand même éduqué. Ouais. T'as le choix entre gagner de la moula ou être éduqué, moi, ça, ça hein. bon, yeah. <rire> ouais. je sais pas. Bah, tellement, de toute façon, c'est pas amélioré quand Bon, tu sais quoi Chaque Chacun Être euh, 10% plus attirant. Moi, c'est <rire> là? Est-ce que tu préfères avoir accès à Internet dans ta tête ou avoir tout l'argent ouais. euh, que tu obtiens, mais en doublé Ben. Ouais. Internet, non, moi je préfère avoir l'internet dans ma tête. C'est pourquoi, parce que si, si je veux euh. faire de grandes, grandes études et que je veux avoir le, le meilleur taf ouais. au monde, je pourrais... Allez. Allez. Attends, attends, moi, moi, moi, moi, je traduis en français. Passer du temps en prison pour un crime que tu t'as pas commis. Where warframe for de quoi warframe Euh, non, j'ai dit Google traduction et War, non, c'est far, far, far, Encadrer, encadrer, c'est-à-dire euh, faire de la prison pour un truc que t'as pas fait Ou faire de la prison pour un truc que t'as encadré, genre t'as dirigé Bah moi je préférerais mieux faire de la prison pour ça Alors là, dégage Être un espion, quoi Je préfère mieux être et... wow. un prison pour rien faire Oh vas-y, c'est bon Être un espion ou être ouais, super... Je joueur, ah non, non, non, non, non, non, non, non, non ça oh, va non. pas le faire Ah non, non, ça va pas le faire T'es prêt, Wallfix, voir un truc Ouais Au montage, je vais rajouter un truc, mais je l'espère que le truc, il est pas copyright Euh... Non c'est pas. Oh je le sais mais c'est pas passé. Avoir un million d'abonnés sur YouTube ou avoir deux millions de, de, de, de followers twi de Twitter. Je m'en de Twitter, allez hop, toi. En vrai les gars je m'en fous pas totalement. Alors n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitter. Euh, c'est dans la description. Alors euh, voilà, je vous attends. Bon, un jour mon marrant. rêve un jour mon rêve d'avoir un million, les gars, n'hésitez pas à vous abonner. Uh -huh. Merde. Les gars, n'hésitez pas à vous abonner. Un jour on atteint les 1 million, ça serait mon plus grand rêve, vraiment. Et les gars, soyez à l'affût parce que Wolfix va bientôt sortir sa. Euh, Première vidéo depuis longtemps, alors n'hésitez pas. Je vous le mets à sa chaîne YouTube sur la description. Bref, être je riche fameux. ou être connu. En vrai, quand tu es riche, moi en aussi, vrai, en non, pense. moi je veux être riche, t'es ouf, toi. Moi je veux être riche, <rire> je veux être riche, tu vois. 67% yeah. avoir un, un souper avec ta célébrité préférée ou avoir un dîner avec à... parce que je, je m'en fou du président. Ah oui, 82, tu vois, à quel point on s'en fout de la politique. <rire> Bref, être aveugle, naître aveugle. Moi je te dis, tu sais pourquoi je, je voudrais euh, être né aveugle parce que quand tu es né avec, tu l'aides quand tu naisses. Alors tu as le temps de toi, Alors que quand tu deviens aveugle, tu as passé le temps, le, le temps, euh, une ouais, partie de ta vie ouais, avec ouais. la vue, du coup tu n'es pas du bien. Alors... Attends, être, être seul pour le reste de ta vie ou être entouré, entouré, entouré de, personne. de personnes en chiant toute ta vie. Euh, en vrai, moi je te dis, je préfère être là parce que tu pourrais, être, tu pourrais aussi pratiquer la boxe, alors tu pourrais leur démonter leur darne. <rire> C'est 51 pour sa ah, J'avais raison, j'avais raison okay. être, être un docteur ou être un avocat Ah bah ben, moi je ne dis toujours ma réponse euh, Bon c'est peut-être pas avocat mais on a compris Bref. Moi en vrai je préfère ça, j'ai pas envie de voir de, du sang chaque jour What? Avoir de la nourriture gratuite euh, peu, importe, euh, peu importe quand tu veux Ou avoir du wifi ou est tu, tu vas... oh, alors, là. Putain, j'aimerais tout le temps mais être Pouvoir faire des lifts Attends, lift a car ou être oui. être capable de je sais pas quoi avec une, une voiture ou être aussi rapide qu'une voiture bah mon rêve y'a a même pas de débat jamais lire d'autres euh, d'autres livres ou jamais, jamais... Euh, entendre d'autres sons. non vraiment ça dépend ok Et du coup avoir ah. euh, une une mémoire courte durée horrible ou avoir une ah, mémoire non. longue durée horrible en vrai moi je... ah, ouais, ah ouais, le mec il se barre en pleine vidéo, génial Ah bah il est de retour enfin oh, désolé je t'avais oublié la porte à tel Ah, ok, baf Ok, du coup oh, moi bah. je préfère ça, moi je préfère ça je préfère, ah ouais, une mauvaise... Bah, une, une, mémoire, une mauvaise mémoire à la longue durée tu peux quand même te rappeler des trucs tu... oh, mm -hmm. Ok, est ensuite, est-ce tu... que tu vas vivre une vie courte et <rire> fun <rire> Ou une vie longue et, et chiante Celle-là Ok oh, ne pas avoir que... d'électricité ou euh, de vêtements Vraiment, ne pas avoir d'électricité. Moi, je. Moi, ne pas avoir de. Merde, non Ah, bon, bah, j'ai pris les deux. Hein. <rire> Bref, euh... vivre une, euh, une année sans musique ou une, une sans. <rire> Alors, la la musique. Dégage la Allez, je t'attends, allez. Ah, vraiment, allez, tu peux... prochaine question. <rire> jamais manger de pizza. Euh... On jamais euh... boit voilà. de ou. Euh... Euh... Dégage. <rire> Ok, être forcé de regarder la télé tout le temps ou être euh, mmh, euh, ne pas regarder la télé. La télé. Bon, oui. regardez des vidéos Fortnite ou des vidéos Minecraft. Oh, c'est trop compliqué. Je pense que, je, je pense que je, là, on est rendu au, au dilemme le plus, le plus fort qu'on qu a trouvé pour le moment. Qu'est-ce que c'est sur les articles Fortnite Intéressant. En vrai, je sais pas. Oh, c'est trop copié Moi, parce que Fortnite, Fortnite c'est le, le jeu que j'ai le plus kiffé dans ma vie. Et Minecraft, je sais pas, les, les vidéos Minecraft, c'est le jeu qui donne le plus de nostalgie. Oh, je peux pas. Je peux pas. Je peux pas. J'arrive pas wesh. Bon, well, Fortnite parce que le plus de ton Sion. oh j'arrive pas moi j'arrive pas ouais c'est trop dur vas-y astram astram astram j'ai rouge, du coup Fortnite ah. Ok, okay être un éléphant ou être une souris Mais ah. t'as même une souris parce que ça se fait penser de où Oui mais éléphant, pourquoi Comme ça je peux écraser ta grand-mère <rire> <rire> Vivre en Afrique pendant un an En Afrique parce que en Afrique, comme ça je peux rentrer au bled Allez hop. Next question Ok, avoir des super pouvoirs <rire> ou avoir des super gadgets Casse-toi de là Ok euh, gagner Gagner un centime chaque, euh, à chaque fois que tu prends tu, que tu prends je sais prends une étape où gagner un dollar chaque fois que tu ben Du coup je pense qu'on va partir pour trois derniers t'es chaud Ouais allez c'est parti. Du coup on manger tout le temps manger tout le temps des cupcakes euh des waffles c'est quoi C'est keto, puis ça c'est manger tout le temps des des coffres des des crêpes. Je sais pas ça, ben je que même manger des crêpes. Regarde. Yup, se battre contre un humain mais de d'une hauteur d'un d'un poteau je sais pas quoi. Euh, oui, et... bon, J'aime oh, pas le Lacoste. Pouah, je suis là, je suis gêné. La c'est la gênance Les gars là on rentre sur le dernier Le dernier mais le dernier dilemme les gars, n'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'on fasse une partie 2 ensemble Et on choisirait une autre map ou je sais pas quoi Mais version extrême Alors n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher votre petit pouce bleu pour une partie 2 Du coup c'est parti Est-ce que tu oh, préfères jamais, si ne citer jamais, citer jamais internet, utiliser ah ouais. internet ou ne plus jamais regarder la télé Toi c'est quoi ton opinion euh... Moi les gars mon choix il est déjà fait mais voilà le problème c'est que moi si j'ai plus qu'un gamin je peux plus la télé Fait que... Non, si tu choisis de regarder la télé, tu regardes la télé genre une autre télé Mais si tu choisis d'utiliser internet tu peux écouter la télé Non mais c'est justement ce le problème c'est que mes deux télé utilisent internet On s'en fout, une télé normale comme la mienne qui ne qui nécessite pas d'internet Allez, choisis je, je crois pas parce que je suis pas de place moi Moi je déteste, j'aime je, pas regarder la télé oh, Non, si j'attends déjà... faut rentrer la télé là mais bon On s'en referait pas un dernier Ah ok, okay. Être, euh, euh, être bloqué, euh, être bloqué euh, dans un shop, dans un, un shop ou être, ou être euh, un team euh... park Bro, c'est mon rêve d'être dans euh. un, un parc d'attractions oui. Les gars, j'espère si que vous aurez kiffé la vidéo N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires Si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner On est très très proche des 300 abonnés Alors si c'est pas encore fait, n'hésite pas Je poste une vidéo et un short par semaine Alors si tu veux pas manquer ça N'oublie pas aussi d'activer la cloche des notifications N'hésite pas, euh, pas à lâcher ton petit pouce bleu si la vidéo t'a plu Et on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo C'était Scaplex. à très bientôt